Bonjour, donc euh, le mois dernier, euh, j'ai fait euh, 8 à 10 jours de jeûne hydrique, c'est-à-dire aucune nourriture solide pendant euh, cette période-là. Alors certaines personnes vont dire euh, vont commencer par expliquer euh, ce qu'est le jeûne. Est-ce que euh, ça fait vraiment du bien pour le corps Quels sont les, les effets recherchés Et ensuite ils vont voir comment le mettre en place. Dans cette vidéo, ça, je vais partir par l'inverse. On va d'abord voir comment le mettre en place, comment euh, ça se fait, et à la fin seulement, est-ce que c'est utile ou c'est pas utile. <rire> ça peut être stupide <rire> de, de, de regarder à la fin, de savoir si ça sert ou non. Donc j'en suis euh, à mon quatrième euh, jeûne, trois ou quatre. Alors quand j'étais en France, je le faisais chaque année, et là que je me retrouve à l'étranger euh, bloqué, euh, j'avais euh, fait une pause. J'attendais de le reprendre en France, mais comme euh, comme ça dure un peu trop longtemps, mais je l'ai fait ici. Donc euh, il y a des précautions à prendre, euh, les précautions sont notamment quand le jeûne dure trop longtemps, donc j'allais dire autour de, à partir de trois semaines, de euh, 20 jours d'absence de nourriture, prenez un médecin ou obligatoirement, ou, enfin euh, c'est conseillé, peut-être au bout de, de 15 jours, euh, 15 jours, 3 semaines, commencez à être prudent. Certaines personnes vont faire des jeûnes de 1, 2, 3 jours, on va voir euh, ce, que, ce que ça va faire, surtout dans la manière de réaliser le, le jeûne. Euh, voilà. Donc, euh, pour ma part, j'avais commencé par hasard, Je ne connaissais pas, euh, je ne connaissais pas ça. Et puis, j'avais lu, euh, j'étais en train de lire un roman. C'était Le Guerrier Pacifique. Et euh, au milieu du, du livre, euh, la personne dit qu'il fait un jeûne, qu'il qui, qui mange plus rien. Donc, j'avais entendu parler de, de ça. Je me suis dit, c'est quoi ça et, et, et du coup, euh, donc, c'était le matin que je lisais, <rire> à vers 11h Et à, à, à midi, j'ai plus fait de, de repas. Je me suis dit, je, je me lance dans, dans le jeûne hydrique. Je m'étais pas renseigné ni sur internet ni rien. Euh, après, donc j'ai commencé, euh, ça, ça a été mon, ma première expérience il y a quelques années, et puis euh, le problème c'est que j'avais des légumes au frigo, surtout que c'était des choses du jardin, donc euh, je m'étais dit euh, bon c'est dommage de le, de le jeter, donc euh, j'ai coupé le, le jeûne, j'ai mangé ce que j'avais au frigo, <rire> et, je me suis mis, et après j'ai refait le vrai jeûne à partir de, de la bonne date. Alors euh, il va y avoir des, euh, des petites périodes, ça va être le, le début, euh, les premiers jours, et ensuite, euh, tout se déroule euh, normalement, habituellement. Alors le début, ça va être la, la fin. Eh bien, euh, ça peut paraître bizarre, mais euh, ça ne va durer que un ou deux jours. C'est-à-dire que vous pouvez jeûner pendant euh, une semaine, dix jours, euh, ou, bon, je le déconseille, quinze jours. Mais euh, vous, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus cette sensation. Vous pourrez même vous amuser à, à passer dans la rue à côté de, de restaurant. Vous sentirez l'odeur, ça vous fera plaisir, mais euh, vous, vous n'aurez pas envie de, de manger. Je parle pour les jours après. Les, les premiers jours, oui, le, le premier jour, vous avez un peu faim et vous remplacez ça par euh, des boissons. Alors, euh, quelles boissons euh pour les, les premiers jours, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre Le but, ça va être de ne plus donner de nourriture à votre corps. Donc, euh, on va éviter les sucres. Donc, par exemple, plus de, de jus d'orange ou de, de jus de fruits, parce qu'il y a des glucides dedans, ou alors très peu. Euh, vous, vous allez voir aussi que quand vous commencez le, le jeûne, vous n'aurez même plus envie de prendre, par exemple, un, un jus 100% de fruits. Vous allez mettre un fond de verre juste pour le goût et vous allez mettre plein d'eau. Et ça sera votre corps vous-même, comme vous ressentez les choses, que vous n'aurez plus envie de mettre du 100%. Et d'ailleurs, si on réfléchit, pourquoi 100% Pourquoi ne pas le mélanger avec de l'eau Je ne parle pas des nectars du magasin qui, eux, ils mettent des sucres à la place. Donc ça, non, on exclut. Mais euh, voilà. Donc, euh, je vais faire une parenthèse sur les, sur les jus. Euh, et puis euh, sur donc la préparation, la sortie de jeûne et ensuite on va reprendre donc ce premier jour, ce deuxième jour de faim qu'on a ou qu'on n'a pas. On va parler aussi de la période d'acidose et on va voir le reste. Donc pour l'instant, vous allez devoir préparer votre corps à ne rien avoir. Et c'est quelque chose qui est naturel. Je, euh, je rappelle que nous descendons des, des hommes préhistoriques, etc. Et, et eux, parfois, ils n'avaient plus rien euh, à, à cueillir, euh, ils n'avaient plus rien à chasser. Euh, donc, il y avait des périodes de jeûne, mais ils n'étaient pas préparés. Alors que nous, nous le sommes, donc euh, nous sommes avantagés par rapport à ça. Par contre, ils étaient beaucoup plus costauds que nous donc nous-mêmes humains, nous descendons des hommes préhistoriques qui eux, y, y passaient par ces périodes de, de jeunes de rien à chasser, rien à cueillir, au, au Moyen-Âge ou même dans des périodes euh, relativement récentes. Vous, vous avez aussi des disettes, vous avez aussi des, des famines, donc les, les gens n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc c'est n'est pas quelque chose qui est moderne, qui est récent, c'est euh, notre à cette habitude, il sait comment réagir. Sauf que nous, au 21e siècle, on a oublié ça. On, on croit qu'il nous faut les trois repas par jour, etc. Qu'il nous faut. Ah bon, il nous les faut bien sûr. quoi que. Alors, euh, donc le corps va être préparé et ça va être euh, petit à petit le privé de, de nourriture. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire la, euh, la veille de gros repas et puis d'un coup ne plus rien prendre vous allez commencer par réduire les quantités, euh, éviter, euh, bah, vous, vous pourrez lire des conseils sur Internet, vous allez euh, réduire les quantités et passer plutôt à du, du liquide. Et euh, par exemple, les, les premiers jours, donc, qui ne sont peut-être pas comptabilisés dans le jeûne, c'est là où je parle des jus de fruits, etc., euh, bah, vous prenez des jus de fruits, vous prenez des soupes, vous prenez des bouillons, euh, de façon à habituer votre corps. Et vous allez voir aussi que... Le, quand vous l'arrêterez plus tard, euh, par exemple, au bout du 10, 12e jour ou, ou du 7e jour, quand vous arrêterez le jeûne, vous serez incapable de prendre, par exemple, un plat de pâte. Donc, euh, vous, vous, euh, votre estomac ne supportera pas ça, vous n'arriverez pas à, à mâcher, euh, c'est comme ça. Donc, il va y avoir cette sortie de jeûne, ou même à la sortie, ben, vous prendrez là encore, vous ressortirez des, des jus de fruits avec des glucides, etc. Sachant que le jus d'orange, si ça fait 100 ou 200 calories euh, que vous prenez, 200 calories, ça m'étonnerait. Vous êtes loin des 1500 à 2000 calories recommandées par jour. Donc, c'est n'est pas ça qui va vous nourrir. Là aussi, quand on compte le nombre de jours, euh, les gens ils disent « oui, j'ai jeûné euh, 8 jours, 10 jours, 12 jours ». Oh, euh, enfin, euh, il, il faut voir euh, que les jours d'avant, euh, pour moi, quelqu'un qui prend un jus d'orange et puis une soupe, euh, c'est du jeûne. Euh, enfin, Ça peut être comptabilisé beaucoup plus en jeûne qu'en... C'est pour ça que je, je mets une marge en disant euh, j'ai je jeûné 8, 10 jours, 10, 12 jours, euh, 12, 14, parce qu'il y a ces, ces journées pour se préparer, ces journées pour sortir, où vous ne pourrez pas, euh, je, je répète, manger des, des gros plats de, de pâtes euh, euh, du jour au lendemain. Euh, donc on en est au, au premier jour euh, alors dans, dans la préparation il va y avoir quelque chose euh, normalement on ne doit pas le dire dans les, les vidéos c'est peut-être un, peu, euh, un peu secret mais euh, au, auquel je ne m'y attendais pas auquel je ne m'attendais pas euh, le, les, les premiers jours ça va être euh, les problèmes d'estomac euh, alors estomac euh, euh, les problèmes intestinaux donc pour, pour faire bref euh, j'étais pas préparé euh, j'étais pas préparé au début je n'ai pas calculé quand j'allais aux toilettes, et le problème, c'est que quand vous arrêtez de manger, vous n'allez plus aux toilettes. Et ce que vous aviez dans l'estomac, qui va vous, vous durer euh, euh, 10 jours ou 8 jours, je peux vous dire, c'est du compact, hein, après. Et ça fait mal quand ça sort. Et, et vous allez… Euh, et vous pleurez votre race, <rire> c'est façon de parler. <rire> vous, vous, vous, euh, la, le premier jeûne que j'ai fait, ça a été mon plus gros inconvénient, ça a été cette sortie. J'étais plié vraiment, j'étais allongé sur mon lit, donc j'avais mis des, des serviettes en dessous pour, pour pas salir le casou. Mais euh, j'étais plié en deux et, et j'attendais de, de, de. Ça ne sortait pas. Les, les fois suivantes, j'ai pris. Alors, ça, c'est pas naturel. Mais euh, vous prenez une petite pompe, vous mettez un peu d'eau chaude et, et vous faites une sorte de lavement pour aider à sortir. Et là, le, le, dernier, euh, le dernier jeûne, celui que je viens de faire euh, là, fin août début septembre, euh, je n'avais rien. Je, donc c'était sans préparation. Par contre, j'ai attendu d'aller aux toilettes. Le jour que je suis allé aux toilettes, j'ai arrêté de manger. Et, euh, voilà. donc, et, et là, c'est sorti. Et, euh, bon, ça fait un peu mal, mais euh, sans, sans plus, euh, pas outre mesure. Donc ça, c'est euh, une des difficultés, peut-être une des principales euh, sur l'accompagnement du jeûne. Euh, toujours, donc, on, on va voir euh, le, les premiers jours, la fin et puis euh, la période d'acidose. Euh, juste avant, encore un autre point, c'est les excitants. D'un coup, vous allez priver votre corps d'avoir des, des aliments euh, solides, c'est-à-dire des choses à digérer, etc., des glucides. Et euh, comment, euh, comment il va réagir vous allez avoir tout votre, tout votre métabolisme, je ne sais peut-être pas le bon mot, mais tout, tout, tout votre corps va être chamboulé et ne va pas savoir comment réagir par rapport à ce qu'il y avait habituellement. Et les, les excitants habituels euh, qui peuvent être pris, par exemple le café, le thé, euh, la cigarette, l'alcool, euh, je crois que c'est les quatre principaux, euh, ne vont plus avoir le même impact sur un corps qui d'un coup ne reçoit plus de nourriture. Donc, il est déconseillé de, de prendre ces excitants et donc de passer, ben, euh, si vous voulez, euh, prenez des tisanes, etc., qui, qui n'ont pas la, la caféine dedans. Alors, tout ça, c'est subjectif, c'est euh, des recommandations d'ordre général que, que je peux voir sur, euh, qu'on peut voir sur Internet, vous aussi. Euh, mais quand vous, vous regarderez sur internet, vous allez voir que d'autres personnes font des, des jeunes mais euh, par exemple ils font de la marche, etc. Et ils se retrouvent, il y a des photos. Moi j'ai vu des photos où les gens ils avaient ils disent Ah ben voilà, on a fait deux heures de marche, on en est à notre quatrième jour de jeûne on a fait deux heures de marche et vous voyez les gens, ils sont assis à terrasse d'un café avec justement, il y a deux cafés, un thé et un autre qui prend une cigarette. Donc, euh, donc ces recommandations, elles sont subjectives, c'est à chacun de, de voir comment il les sent. J'ai lu aussi, euh, j'ai vu d'autres témoignages vidéo où euh, par rapport à l'arrêt du tabac, il y avait des personnes qui disaient, ah ben non, euh, je commence par arrêter le, le tabac, je pense à une personne qui, euh, qui a fait un jeûne hydrique justement pour... Euh, euh, alors, lui, il pensait euh, se so soigner d'un cancer qu'il euh, venait d'avoir. Et donc, il a engagé, euh, il a commencé à arrêter le tabac. Et ensuite, il a fait son jeûne. Et après, son témoignage après, c'était non, euh, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire, j'aurais dû commencer à jeûner tout de suite. Parce que vous allez voir que quand vous jeûnez, que vous arrêtez de manger, que vous arrêtez de fumer, pour les fumeurs, euh, c'est facile. Euh, en, en tout cas, ce n'est pas aussi dur que ce que l'on croit. Donc, là aussi, la recommandation... Euh, Rien de particulier, mais euh, le jour que, que vous faites le jeûne, euh, ne chamboulez pas votre organisme avec des excitants. Et, euh, voilà, euh, c'est pas une question de nourriture qui se trouve dedans, c'est une question d'autres de, de, produits. Voilà, donc ça c'est pour la partie préparation. Euh, donc on en était euh, les premiers jours, la faim, euh, vous, pouvez, euh, vous aurez faim, oui, euh, mais pas tant que ça et vous vous accommoderez. Vous allez boire beaucoup d'eau. Euh, vous êtes, alors, je, je fais vraiment les, les choses dans le désordre. Je suis désolé pour cette présentation. D'habitude, j'essaie de hiérarchiser les idées. Euh, L'eau va vous apporter euh, un, un poids artificiel, euh, dans, les, un poids artificiel dans, dans ce que vous allez... Euh, si vous vous pesez. C'est-à-dire que si vous prenez 3 litres d'eau, ça fait 3 kilos. Alors, bien sûr, vous n'allez pas les prendre au même moment. Mais je veux dire, euh, au, à un moment de la journée, vous aurez... Euh, vous aurez pris, euh, par exemple, euh, vous, vous aurez pris un euh, kilo, euh, voilà, ou euh, vous aurez pris euh, 800 grammes. Là, euh, concernant le poids, euh, une, une recommandation aussi, c'est de donc euh, de suivre euh, votre poids et euh, de façon à ne pas passer en dessous de, de, cer de certains minimums, euh, certains minima. Et, et là, moi je me base sur l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc vous trouverez la formule, il y a, il y a un carré de la masse avec euh, la, votre, votre taille euh, à diviser. Et euh, si vous avez un indice de, de masse corporelle autour de 20 à 25, je crois que c'est même de 18 à 25, c'est bon, vous êtes dans le, le, le champ normal, le, le champ acceptable. Je crois que quand vous êtes, euh, vous vérifiez ça sur Internet euh, ou ailleurs, quand vous êtes de 25 à 30, vous êtes en surpoids, donc là ça va aider, et quand vous êtes en dessous de 18, quand vous êtes à 17, 17 17 vous êtes dans un état de maigreur. La recommandation aussi, c'est de surveiller que vous ne passiez pas en dessous de certains seuils. Moi, c'est ça qui a fait que pour le dernier jeûne, j'ai dû, dû arrêter. Je, quand j'ai commencé, je, ne pensais pas, je pensais avoir 2-3 kilos en plus, parce que c'est des réserves que vous allez perdre très vite. Et, euh, et, et donc, ça peut être problématique de ne pas passer en dessous de, de certains seuils. J'ai une, une corpulence qui est légère, <rire> pour ne pas dire plutôt maigre. Et, et donc, je ne peux pas perdre beaucoup de kilos, malheureusement. Donc, euh, donc, je devais surveiller ça et vous allez vous peser. Je vous recommande de vous peser tous les jours et de, de voir euh, par rapport à cet indice. C'est un indice parmi d'autres. Euh, de voir où vous en êtes, gardez un bon état de santé et c'est vous-même qui allez voir, euh, ok, là, euh, là ça va. Euh, ou sinon, euh, vous, devez, euh, euh, vous devez vous remettre à, à manger, vous interrompez votre jeûne. Autre chose aussi, écoutez votre corps. C'est votre corps qui va vous dire, ok, euh, là j'accepte, je, je peux continuer à, à jeûner. Et vous fois, il va vous dire, non, mais là, là je ne sens plus les choses, je dois sortir euh, du jeûne. Donc, euh, donc euh, aussi, j'en profite aussi. Ce gène, c'est pour se sentir bien. Ce n'est pas pour maigrir, ce n'est pas un, un régime, euh, même si vous voulez en profiter. Euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les personnes qui sont un peu plus fortes que moi, mais euh, oui, euh, bien sûr que vous pouvez, vous pouvez assez facilement perdre des kilos. Et puis, euh, euh, et puis ensuite, quand vous sortirez du gène, vous allez reprendre ces kilos assez vite, mais euh, après, c'est à vous de, de choisir un juste milieu de, de reprise. Donc, euh, j'en étais au poids euh, de l'eau. Vous allez boire beaucoup d'eau et, euh, et cette eau va faire monter votre poids artificiellement. Donc, vous, euh, la recommandation, c'est vous posez pesez 3-4 fois par jour. Ne faites pas comme euh, en temps normal, que oui, vous pesez euh, le matin ou sortir du lit, etc. Euh, bon, euh, ok, vous pouvez si vous voulez, mais euh, le, vous, vous verrez que euh, le, la notion d'eau qui rentre, qui sort, etc. Est-ce que vous avez perdu des kilos pendant la nuit parce que vous reprenez la journée et tout ça, donc la recommandation, suivez votre poids. Donc on va en être au premier jour et deuxième jour et là vous allez voir que vous allez perdre très rapidement, je vous donne les chiffres, 1 kg par jour, donc ça peut être parfois 800 grammes, 700, 800, parfois et kg, alors ces chiffres fluctuent, je les répète, à cause de l'eau énorme, des quantités d'eau importantes que vous pouvez prendre. Alors, moi, euh, moi je prends pas, pas mal d'eau. Vous pouvez aussi euh, ne pas vous sentir, euh, sentir de, de besoin de prendre de l'eau outre mesure. Peut-être que juste un litre suffit. Ça va dépendre également des moments euh, où vous faites le jeûne. C'est recommandé de le faire soit au printemps, soit à l'automne, qui sont des périodes où votre corps ne subit pas les, de fortes chaleurs ou de grands froids, où il a besoin de garder ses énergies en, en hiver par exemple. Et en été, euh, ne, faites pas le, <rire> ne faites pas le jeûne. Mais le problème, c'est que bon moi, le dernier, je l'ai fait euh, en été. <rire> Mais euh, bon, comme je n'en étais pas au premier, ce n'est pas, pas un souci. Donc, euh, euh, donc cho choisissez ce, ce moment-là. Euh, et bien maintenant, on va voir les différents, euh, les premiers jours et l'utilité, euh, comment ça se passe. Donc, les le jours 1, jour 2. Ça va être euh, la faim, vous compensez avec de l'eau, et ça va, ça va se passer. Et on va arriver aux jours 3, 4, qui sont, ou au jour 2, 3, 4, euh, qui, qui vont être des, des jours où votre organisme va mettre autre chose en place, un mécanisme qui va être ce, ce que vous retrouverez avec les termes d'acidose. C'est-à-dire, alors, l'estomac le, arrête de travailler, euh, vous, vous n'avez plus de, de besoin euh, en énergie, mais ça va être, il va falloir que le, votre foie va se mettre à travailler à fond. Alors, dans les périodes de jeûne, l'organe euh, du corps qui travaille le plus, c'est le foie. Euh, les intestins, ils ont arrêté de travailler, le, le reste ne euh, travaille pas. Et, euh, et le foie, lui, par contre, euh, ça va aller. De temps en temps, vous pourrez sentir que vous avez un peu mal, mais ça veut dire que ça se passe bien. Et c'est lui qui va aller chercher la nourriture euh, de, qui existe dans votre corps. Alors, c'est pas forcément les graisses, euh, donc ça peut être les graisses, mais au bout d'un moment, il va les prendre dans les muscles. Et euh, donc, vous, vous allez voir que vous allez maigrir, vous aurez votre visage euh, qui sera comme ça. <rire> euh... Ben, euh, d'ailleurs je vais mettre les, les photos j'ai pris des photos de, de moi-même tous les jours euh, donc euh, est-ce qu'on on voit des changements euh, euh, voilà. et, et donc euh, le foie va aller chercher euh, de, de la nourriture qui est sous forme soit de graisse soit de, de protéines, de muscles va le transformer en euh, glucides pour alimenter le cerveau alors là aussi euh, un organe euh, chez l'être humain qui a besoin d'énormément d'énergie c'est le cerveau il euh, n'y a, a pas une raison d'être <rire> euh, vous n'avez pas besoin d'être super intelligent pour avoir besoin de faire marcher votre cerveau je rappelle que le cerveau c'est ce qui vous, vous permet de marcher de penser, euh, de retenir des détails, de, de voir des choses etc. c'est très important, oubliez vos petits téléphones soi-disant intelligents, ce qui compte c'est ça chez vous euh, Voilà. Euh, les téléphones ne vous remplaceront pas le cerveau et, euh, et donc votre corps va devoir envoyer des... Euh, de l'énergie, et pour ça il va la prendre dans les muscles, et il va se déclencher quelque chose, c'est-à-dire il va y avoir une période acide. Alors vous verrez si c'est ce qu'on appelle l'acidose ou non. Et dans cette période acide, vous allez vous sentir pas à l'aise. Et moi, ce que je, ce que je faisais, à bah, chaque jeûne, systématiquement, alors j'aime bien manger du citron, le citron, contrairement à l'orange, vous n'avez pas les glucides, c'est-à-dire c'est uniquement de, de l'acidité. Certains peuvent prendre du vinaigre, une cuillère de vinaigre, et euh, mais, mais moi, c'était du citron, alors euh, vous pouvez le, le presser vous-même ou alors directement. Alors, c'est pas très recommandé, mais il euh, y, y a des bouteilles de, de jus de, de citron. Je vais pas citer une marque connue, mais euh, voilà, vous mettez ça avec de l'eau. Et, et parfois, juste quelques gouttes suffisent. Le, le dernier, euh, dernier jeûne, celui dont, dont je sors, le quatrième, j'avais pris des, des, des citrons pressés en grosse quantité. Euh, dans de l'eau et je pensais tout boire en fait non mon, mon corps n'en a pas eu besoin mais dans les jeûnes précédents je buvais pas mal d'eau de, citronnée alors vous pouvez faire votre jeûne entièrement euh, pendant les 8-10 jours vous pouvez prendre de l'eau citronnée tous les jours parce que vous n'apportez pas des, des calories euh, les calories nécessaires euh, euh, avec euh, le vinaigre euh, pardon, ou avec le citron vous, vous n'apportez que, euh, que de l'acidité et, et ça, ça va aider sur cette phase d'acidose euh, où les gens vont se sentir pas très à l'aise. Et c'est là, c'est à partir de ce moment-là, parce que le corps ne sait pas s'il va être privé sur une longue période de nourriture, comme ça va être le cas avec le gène, ou si c'est né que temporaire. C'est pour ça que ce mécanisme utile va ne, se, euh, ne va se mettre en place que le 2, 3 ou 4e jour, cette période d'acidose qui va être, je, je pense, peut-être la, la plus difficile euh, un peu à passer parce que vous allez vous sentir pas très bien. Quand vous allez jeûner, vous allez aussi devenir un peu plus irascible. Vous allez, euh, euh, par contre, devenir, vous allez sentir une sorte de, de plénitude, vous allez vous sentir à l'aise, etc. Euh, voilà, des nouvelles idées, vous verrez les, les choses différemment vous allez gagner pas mal de temps vous ne vous rendez pas compte mais le, le temps qu'on euh, qu passe à manger euh, euh, le midi ou le soir etc euh, à cuisiner euh, vous, vous allez retrouver ce temps-là euh, en temps libre euh, voilà. c'est une expérience euh, qui est pas mal <rire> le, le, le jani <rire> si ce n'était pas bien euh, les gens ne le recommenceraient pas donc euh, voilà, il va y avoir cette période. Et ce qui va être utile, euh, ça va être, par exemple, quand on, euh, les personnes vont, se, vont entreprendre une démarche de, de jeûne, c'est peut-être, alors à tort à raison, je ne sais pas si c'est vrai ou non, est-ce qu'il y a une démarche de purification des cellules qui sont euh, des mauvaises cellules chez nous, celles qui sont euh, vieilles, etc., qui, qui pompent d'habitude de l'énergie, qui vont mourir et euh, qui vont être éliminés par le corps, et il va y avoir de nouvelles, euh, de nouvelles cellules qui vont les remplacer. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine utilité à faire durer le jeûne, euh, je pense, donc je ne suis pas médecin, là, là euh, renseignez-vous, euh, que au bout de 3-4 jours, c'est euh, lorsqu'il y a cette phase d'acidose qui se met en place, c'est là que le, on, les, le corps va chercher, donc je disais euh, dans les muscles, mais il va aussi chercher euh, les, ces mauvaises cellules qui se font virer, etc. et qui vont être régénérées. Et, et donc, les personnes qui ne font un jeûne que de 2-3 jours, je pense qu'elles ne connaîtront pas cette euh, ce, cette période utile. C'est-à-dire qu'il faut passer, selon moi, par les 3-4 trois, euh, trois, jours, 5 jours. Et à partir du cinquième jour, vous allez avoir des journées utiles de jeûne. Euh, donc si vous faites un jeûne de 7 jours, je pense qu'il n'y a que 2 jours d'utile. Il y a 4 jours, 4-7 euh, quatre jours, quatre, jours de préparation, 1 jour et euh, une demi-journée une demi de battement. De quand le, le corps va chercher les, les muscles euh, et les éliminer, c'est des protéines qui va transformer en glucides avec euh, ce système d'acidose. Alors, excusez-moi pour les termes, euh, comme je dis, je ne suis ni médecin ni, euh, ni bon en sciences naturelles. Hein, et euh, donc, pardonnez-moi. Donc quand votre corps va aller chercher ces, ces protéines à l'intérieur de vous et va les éliminer, vous allez avoir une, une élimination de, de ces protéines. Et là, vous allez, ne vous inquiétez pas, vous allez voir votre urine qui va devenir beaucoup plus foncée. Vous regarderez là encore, vous, vous renseignerez sur Internet, vous allez voir, ben non, c'est normal, quand elle devient foncée, c'est des, des protéines qui sont éliminées. Ben oui, vous, vous le savez puisque vous êtes en train de maigrir et vous faites ce gène. Donc, euh, par rapport aux couleurs de l'urine, ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est normal. Et après, elle redeviendra, elle, elle redeviendra claire quand vous arrêterez le jeûne. Donc, c'est l'élimination des protéines. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, donc, pour les journées utiles, euh, bah, je dirais c'est à partir de 7 jours, euh, 5-7 jours à mon avis, que ça commence à être intéressant. Et moi, le, le tout premier jeûne, je voulais le faire de 7 jours ou une semaine. Et j'étais vraiment, j'étais bien. Le 7e jour, je me disais, mais je peux continuer j'ai fait mon huitième jour, je crois, je crois que je n'avais fait que huit jours, mais c'était mon premier jeûne aussi. Donc, euh, ce n'est pas tous les jours qu'on <rire> qu dit « ah ben bah, tiens, je, je vais me arrêter de manger <rire> ». Donc, les, les premières fois, c'est normal qu'il y ait des, des hésitations. Et, euh, voilà. et, et, et vous allez voir que quand vous lancez un jeûne, que vous, vous n'avez plus cette vous pouvez continuer sur votre, sur votre lancée. Et les jeûnes suivants, euh, j'avais fait pareil, j'étais passé, je m'étais dit « je vais faire dix jours », puis j'ai fait douze, j'ai fait quatorze. Bon, bah, ça passe bien. Là, il n'y a que le, le dernier jeûne que je viens, viens d'arrêter, que je viens de faire, ben justement, début septembre. Bon, déjà, je ne je suis, suis pas chez moi en France, donc je n'ai pas envie de tomber malade ou quoi que ce soit. Et, et comme je vois, je n'étais pas préparé, c'est-à-dire que je n'avais pas assez pris de kilos avant, donc euh, j'ai préféré arrêter et je m'en suis tenu à 8-10 jours, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc, euh, donc ça, euh, pour la durée des, du jeûne, vous allez voir que très facilement, vous pouvez enchaîner sur, euh, sur une semaine, 10 jours, 12 jours. Voilà. Après, euh, commencez à avoir votre médecin. Quelque chose aussi euh, euh, qu'on peut noter, c'est que je n'ai pas reçu d'injection de, des doses euh, qui ont été euh, données à certaines personnes de, en France euh, ou dans le monde récemment. Et donc j'ai un corps qui est neutre, qui est sain. Par contre, si vous avez reçu des, des modifications de, de, de votre organisme, voyez le médecin qui vous a prescrit euh, les, les doses à, à vous injecter. Euh, pour qu'ils vous disent oui oui vous pouvez vous lancer dans un jeûne ou vous ne, ne vous lancez pas dans un jeûne parce que euh, ces injections ont fragilisé votre organisme. Voilà donc ça euh, voyez avec lui. Euh, quels sont les autres points euh, à voir ben, L'utilité donc euh, c'était en, en début de, de vidéo pourquoi les, les gens vont, vont s'intéresser au jeûne, pourquoi ils vont le faire et euh, est-ce que c'est vraiment utile ou non Donc euh, il paraît euh, il y a des témoignages euh, alors là ça va être des témoignages qui vont être euh, assez lourds mais il, il y a des euh, vous pouvez avoir des, des gens qui vont dire bah, pour, euh, pour vaincre le, la maladie il y a, il y a un témoignage d'une personne je crois qu'il était en phase 2 d'un cancer euh, qui a fait euh, 50 jours de, de jeûne alors lui par contre il a commencé tout seul et puis après il, il a rejoint euh, un établissement spécialisé et il n'a pas fait de chimio, il n'a rien fait euh, pendant ce temps-là et euh, selon son témoignage, son cancer a, a totalement disparu. Alors on n'est pas sur des gens en phase terminale, là aussi, soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi, voyez votre médecin, c'est très important de voir son médecin. Euh, quand il y en a, quand on n'est pas dans des déserts médicaux. Et euh, comme ça se fait en ce moment, malheureusement. Donc euh, si vous en avez <rire> de, de médecin, pas de désert, allez-y d'autres personnes vont faire le jeûne en même temps qu'ils font une phase de chimio. Et ils vont, faire, ils vont commencer 2-3 jours avant leur, leur séance de chimio, et ils vont continuer 2-3 jours après, et en fait ils font un jeûne d'une semaine, avec la séance au milieu, et il paraît que ça aide beaucoup plus. C'est-à-dire que vous allez avoir des actions sur votre organisme faites par la chimiothérapie, et d'après certains témoignages toujours, ces actions pourraient être amplifiées dans un bon sens et être beaucoup plus bénéfiques lorsqu'elles sont doublées d'un jeune. Alors en France, on n'a pas beaucoup de données euh, là-dessus, c'est-à-dire que c'est plutôt. Euh, les, les médecins n'aiment pas trop euh, les médecins français parler, euh, mais vous voyez par exemple euh, ce qui se fait en Allemagne, ce qui se fait, je crois qu'il y a des médecins russes qui font ça aussi. Voilà. Et. Euh, et, et, et oui. Et, et donc euh, ça c'est des cas extrêmes. Euh de, de gens qui sont malades. Euh, voilà. Mais vous avez d'autres personnes qui, juste par précaution, euh, dire dire, bah, oui, j'élimine euh, mes mauvaises cellules euh, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas mal tournées, mais je les élimine par précaution. Alors, euh, j'habite Istres, qui est une ville à, à côté, euh, on est à 20 km de, de Fosse-sur-Mer. Euh, il y a une autre grosse ville en plus d'Istre-Martigues, à côté. Euh, Fosse-sur-Mer, c'est une grosse industrie pétrochimique. Il y a des gens, les, les cancers, et ils ont 50% de, de plus de cancers. On a un taux de... Euh, les gens sont beaucoup plus malades que dans le reste de de la France. Donc ça, c'est les statistiques de la ville de Fosse. On n'a pas les statistiques ni d'Istres ni de Martigues, mais je me doute qu'à 20 km, <rire> on n'est peut-être pas à 50%, mais si on a 40% de, de mauvaises maladies en plus, euh, à cause de, du rejet, des rejets industriels dans l'atmosphère, à cause des, de pollution euh, partout, Donc euh, le jeûne pourrait être euh, un moyen de, de se prémunir de, de ces différentes, différentes maladies. Voilà. Mais je, je n'ai pas de, de réponse là-dessus. Alors pourquoi, euh, sans avoir de réponse d'un côté médical, pourquoi je continue à faire le, le jeûne eh, euh, Et, et ça va être la, la conclusion et c'est ça qui va être le, le, le plus intéressant, je trouve. C'est que vous allez découvrir que vous êtes capable de faire des choses auxquelles vous ne pensez même pas. C'est-à-dire que la, la première fois vous vous dites, ben, je vais faire un jeûne, vous allez vous dire, mais, mais comment je vais faire Je ne vais pas manger de nourriture pendant une semaine, je ne vais pas manger pendant dix jours. Dix euh, jours, vous le réaliserez après. Mais au début, vous vous dites, ben, je vais faire un jeûne d'une semaine. Et, et, et, et vous, vous croyez, donc tout ça des croyances, c'est dans la tête, vous croyez que ce n'est pas possible. Et quand vous allez voir la facilité avec laquelle ça se met en place, c'est-à-dire, euh, ok, vous allez avoir faim le premier, le deuxième jour, le troisième, ça va être irritable, le quatrième aussi vous allez voir cette facilité et dire mais mince j'étais capable de faire ça et, et, et ça c'est ça pour moi c'est un point qui est, qui est formidable et c'est peut-être le, le mieux c'est à dire vous vous allez découvrir que vous êtes capable de faire de, des choses auxquelles vous ne pensez pas voilà. ben, on se quitte en musique voilà. donc c'est Antalya au revoir